Bonjour, bienvenue dans le vlog de l'au-delà, des histoires qui ne se racontent pas. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas spécialement parler euh, d'événements euh, extraordinaires qui se sont passés dans ma vie. J'ai plutôt envie de raconter euh, ce qui se passe pour le moment, c'est-à-dire que euh, j'essaye de mettre un stop. Euh, à la médication euh, qu'on m'a qu imposé et c'est très difficile parce que c'est une, une médication qui inhibe euh, les, les émotions donc on est moins réceptif euh, à tout ce qui est émotionnel à l'intérieur de soi ça les, ça les éteint un petit peu ça les éteint ou voire même ça les refoule complètement et euh, ici pour l'instant j'ai décidé d'entamer euh, un sevrage euh, un sevrage tout en douceur euh, qui me permet quand même de garder les pieds sur terre et de garder euh, mon channeling euh, plus ou moins euh, correct et stable euh, hier j'ai pas pris ma médication euh, il faut savoir que cette médication m'a entraîné euh, une dépression induite par la médication et donc euh, c'est de là que vient ma position de euh, me sevrer de ce médicament là je te disais dans une autre vidéo je suis devenue addict à ce médicament là donc hier quand j'ai arrêté quand je n'ai pas pris mon médicament je ressentais des effets de manque que j'ai remplacé euh, par une plante naturelle euh, qui, a, qui agit plus ou moins de la même manière euh, que le médicament en question Et la journée s'est très bien passée euh, ce matin euh, mon channeling était beaucoup plus ouvert que d'habitude donc les messages que je reçois de l'au-delà ou euh, des messages angéliques ou divins je les reçois beaucoup plus clairement euh, et d'un côté, ça me fait peur parce que je sais que mes dons psychiques sont quand même euh, très forts, ils sont quand même très puissants. Et euh, dans le passé, quand j'arrêtais ce médicament-là pendant euh, 3 à 6 mois... Euh, mes dons extrasensoriels s'expansaient de plus en plus sans que je prenne conscience de quoi que ce soit Par rapport à ce qui se passait autour de moi Et j'étais envahie par toutes sortes de peurs, par toutes sortes de questionnements Donc le mental agissait beaucoup trop, quoi. il n'y avait pas d'équilibre à ce moment là euh, Aujourd'hui c'est autre chose parce que je prends conscience de mes capacités extrasensorielles Que je commence à mettre au service des autres euh, vous pouvez suivre sur ma page facebook euh, les guidances de l'aura l apostrophe aura euh, et donc euh, aujourd'hui je me sens beaucoup plus sereine par rapport euh, par rapport au fait d'envisager un sevrage euh, euh, maintenant ce qui pose problème euh, c'est que moi j'ai pas été éduquée dans une famille euh, où on m'a appris à gérer mes émotions. Euh, J'avais un père euh, qui était très violent, euh, une mère qui a été éduquée dans l'étouffement euh, des émotions parce que montrer ses émotions, c'était un signe de faiblesse, donc il ne fallait pas montrer ses émotions à cette époque-là. Et d'une manière plus spirituelle, en analysant un peu comment fonctionne le monde de mon point de vue, euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes hypersensibles, le fait qu'il y ait de plus en plus de, de maladies mentales, entre guillemets, euh, qui font en sorte que les émotions doivent être éteintes parce que trop fortes, ça vient justement d'après moi et d'après mon analyse personnelle d'une un, époque où les émotions euh, étaient considérées comme une faiblesse, qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, qu'il fallait étouffer ses émotions. Et donc, pendant cette époque-là, voire même encore un peu avant, l'époque de nos, de, de nos grands-parents, euh, il fallait sans cesse étouffer ses émotions, se cacher ses émotions, euh, fuir les émotions et euh, avoir un mental d'acier, j'ai envie de dire avoir un mental d'acier alors que les émotions pour moi elles participent elles participent à une évolution spirituelle dans le sens où euh, les émotions partent du enfin, d'après moi les émotions partent du cœur le cœur est relié au spirituel euh, et et à l et à l il y a l'intention et l'intuition, donc l'intention c'est tout ce qui vient du cœur et l'intuition c'est tout ce qui vient du spirituel et ces deux choses là sont liées et donc à partir du moment où on se laisse guider par notre cœur sans forcément se laisser écraser par toutes sortes d'idées ou autres, donc là aussi il y a un équilibre à avoir. Euh c'est de laisser parler son cœur et à force de laisser parler son cœur, l'intuition in, se met en route et euh, nous donne une guidance personnelle par rapport aux choix qu'on peut prendre, par rapport aux activités qu'on peut faire, par rapport euh, au chemin qu'on qu a à prendre dans la contribution qu'on a, euh, qu'on peut donner au monde, euh, la contribution qu'on peut donner à soi aussi, Enfin euh, bref, toutes sortes de contributions qui font en sorte de bâtir un espèce de monde meilleur autour de nous. Euh, je dis monde meilleur, mais ça fait quand même pour moi partie d'une illusion parce que d'après mes connaissances spirituelles, euh, il y a un destin où, où personne ne pourra échapper à ce destin-là euh, qui n'est pas tout rose euh, et euh, qui n'est pas. Euh, qui n'est pas bâti à mon meilleur, il sera meilleur. Mais rien n'empêche d'être embarqué dans cette voie-là euh, pour, euh, pour essayer de rendre ce monde meilleur par rapport, euh, par rapport à ce qu'on a connu euh, dans, avant les années 2000. Euh, C'est un peu ma vision globale des choses. Euh, maintenant, euh, le fait que je n'ai pas été éduquée euh, à gérer mes émotions, euh, j'étais une fille, une adolescente qui explosait au moindre écart, euh, j'avais un caractère euh, vraiment, euh, si vous ne m'entendez pas, j'agis par la violence, c'était un peu comme ça que je pensais, euh, et je n'arrivais pas à me faire entendre très souvent, donc très souvent j'agissais par la violence, ce qui n'a pas résolu beaucoup de mes problèmes en tant qu'adolescente, mais Enfin, voilà, ça, ça se passait comme ça. Euh, et au final, euh, je me rends compte, j'ai fait un travail intérieur sur moi-même où je me rends compte que, ok, en arrêtant ma médication, mes émotions sont exacerbées. Euh, mes, dons, ex, mes dons spirituels s'expansent de plus en plus et de plus en plus vite. Euh, euh, je rate un peu le coche quand ça se passe de cette manière-là. Et donc, euh, c'est faire un travail intérieur sur soi, de se dire, ok, où est mon centre énergétique euh, Le centre énergétique des émotions, c'est principalement euh, tout ce qui a trait au cœur, tout ce qui a trait au chakra du cœur et aussi un peu au plexus solaire. Euh, et, et enfin, en fait, les, les, les sept centres énergétiques sont un peu reliés aux émotions. Euh, parce que euh, l'émotion fait partie intégrante de l'être humain et donc euh, les, les sept centres énergétiques agissent en fonction euh, du corps émotionnel qui répond à, au spirituel. Euh, donc ils sont un peu tous les sept liés. Mais le principe, les, les deux principaux que j'ai remarqués vis-à-vis de ma personne, c'est au niveau du chakra du cœur et au niveau du plexus solaire. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui est ouverture de cœur, c'est tout ce qui est amour, c'est tout ce qui est compassion, c'est tout ce qui est euh, don de soi aussi. Enfin euh, bref, tout ça. Et le chakra du plexus solaire, ça répond à la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, l'estime de soi aussi. Enfin euh, euh, bref, tout ça. Et, et donc... Mais, Enfin voilà, pour moi ce sont les deux chakras principaux euh, qui a trait euh, à un équilibre émotionnel. Euh, il faut savoir que le chakra solaire, euh, c'est celui qui alimente, si je me souviens bien, euh, dans des ch chakras du cœur, chakra de la gorge. Ouais. Le plexus solaire, c'est le centre. c'est le centre. Euh, c'est le centre si je me souviens bien Enfin, après je ne vais pas m'étaler là-dedans euh, parce que je n'ai pas assez de connaissances à ce sujet-là Enfin, j'en ai mais je dois fouiller dans mes articles euh, mais bref euh, quoi qu'il en soit le chakra solaire reste quand même le centre parce que euh, c'est là où il y a euh, le plus euh, de, nerfs, euh, de nerfs qui rentrent en connexion euh, et donc euh, à partir du moment où on a trouvé euh, le centre énergétique de nos émotions c'est d'essayer d'acquérir un certain contrôle euh, sur ce centre émotionnel là et travailler avec ce centre émotionnel là par de la méditation, par des exercices physiques par de l'écriture, par, euh, par des psychothérapies c'est vraiment travailler, venir travailler sur, sur l'émotionnel pour ne pas être submergée d'émotions et en final perdre la tête. Euh, Aujourd'hui, euh, je me suis dit que j'allais reprendre ma médication, donc mes émotions sont un peu euh, tassées, j'ai envie de dire, mais rien n'empêche que demain, euh, je vais faire un jour sur deux où ma médication, ben, demain, je la prendrai pas. Et euh, c'est mettre en place des petites choses des, des, des petites choses simples euh, qui vont faire en sorte d'aller vers un mieux-être, d'aller vers un lâcher-prise et d'aller vers une totale conscience de soi. Euh, voilà ce que je peux en dire là-dessus. Euh, maintenant, euh, par rapport à mes dons extrasensoriels, euh, je l'ai dit et je le redis, prendre une médication n'empêche pas mes dons extrasensoriels de s'expanser. Mais si je, si je la prends trop longtemps, à ce moment-là, ça commence à écraser. Genre par, par, pardon. par exemple, je ressentais mon chakra coronal un peu, euh, un peu étouffé, un peu bloqué, noirci, etc. Et, euh, et je me suis dit, ok, là c'est le moment, il faut que je fasse quelque chose avec cette médication-là, je ne peux pas faire autrement, je dois l'arrêter quelque part et de manière spontanée et de manière intuitive, je me suis dit je vais entamer un suffrage. Euh, J'ai euh, dans ma cuisine euh, toutes sortes de plantes qui permettent de, de m'aider à garder un équilibre euh, mais qui n'est encore pas totalement au point euh, au niveau des connaissances que je pourrais acquérir, acquérir face à ces plantes-là. Enfin, euh, je dois encore faire des recherches, etc., donc euh, c'est en cours. Euh, et le fait d'être quand même un petit peu soutenu par la médication euh, et de réfléchir à l'équilibre que cette médication m'a fourni d'un point de vue cérébral, d'un point de vue psychique et d'un point de vue euh, émotionnel. Euh, voilà ce que je peux en dire pour cette vidéo-là. Bonne soirée